L'autre mesure que l'on va voir, donc ça on a parlé des, des classes, l'autre mesure qui a été prise, eh bien, c'est de permettre de l'adressage privé. Et ça c'est un peu ironique, parce que le succès d'Internet, c'était dire on a des adressages globales et on peut permettre l'interconnexion de bout en bout, tout le monde pouvait se connecter. Et là, qu'est-ce qu'on dit Bah, C'est vrai mais désolé, mon petit gars, il n'y a plus d'adresse. Donc, on va à la place te donner des adresses privées. Alors, au début, l'adressage privé était vu simplement. Par exemple, j'ai une imprimante dans mon entreprise. Ce n'est pas la peine de gaspiller des adresses pour une imprimante, puisque l'imprimante n'est accessible qu'en local. Donc, aux équipements qui sont accessibles qu'en local, je vais donner des adresses privées. Aux équipements qui sont accessibles depuis l'extérieur, je donnerai des adresses publiques. Donc ça, c'était la, la première vision des, des choses. En fait, très vite, on a eu d'autres méthodes, d'autres manières de gérer les réseaux. Alors, vous avez une première méthode qui consiste à dire, on va créer ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée, qui va être en fait la frontière entre le monde de l'Internet, qui est ici, qui est peuplé de méchants, et le monde de l'entreprise, qui est ici. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va utiliser, donc, dans l'entreprise, des adresses privées. Alors, vous avez trois types, je ne me rappelle toujours que de deux. Vous avez le 10, 8 qui correspond à l'ancienne adresse de l'ARPANET. Et vous avez le 192-168-16, puis un autre 146, non 172. Combien 16-14. Et donc, vous avez ces, ces adresses qui sont définies. Alors, 192.168, vous savez pourquoi Alors ça, c'est l'adresse de Sun. Donc Sun Microsystem, qui était un des premiers fournisseurs de, de stations Linux, Unix, aux universités. Et quand ils ont donné les modes d'emploi de leur machines, eh bien, ils donnaient des exemples de numérotation dans leur propre plan de numérotation. Donc, ce qui fait que les ingénieurs système qui ne comprenaient pas encore très bien Internet, bah, recopiaient bêtement les exemples qui étaient donnés dans les manuels, et donc se récupérer un adressage de SON. Donc SON en a eu un autre après, et celui-là est devenu comme un adressage privé. Qu'est-ce que ça veut dire, adressage privé Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser librement en interne, vous ne rentrerez jamais en conflit avec une adresse publique officielle à l'extérieur. Mais en contrepartie, vous n'avez pas le droit de sortir sur l'Internet avec une adresse privée. Alors comment on fait bah, On prend une architecture genre sécurité, on met ici un ordinateur hein, et donc tout, cet ordinateur ici a une adresse publique, mettons alpha.1. Et ici vous n'avez que des adresses privées, 10.0.0.1, etc., etc. Donc quand vous voulez sortir sur internet, vous ne pouvez pas sortir directement. Par contre, ce routeur appartenant à l'entreprise connaît à la fois l'espace d'adressage privé et l'espace d'adressage public qui est représenté ici par Alpha. Et donc, si vous voulez par exemple aller sur le web, vous utilisez cet ordinateur comme un proxy. Donc vous posez votre question, votre requête HTTP au proxy. Le proxy ayant une adresse publique peut la poser à l'extérieur sur un serveur, et puis, ensuite, la réponse arrive au proxy, et le proxy vous la retourne. Donc ça, c'est une méthode qui peut être employée. Et donc, vous voyez ici, l'intérêt, c'est qu'on garde tous les, tous les équipements de l'ordinateur de l'entreprise ont des adresses privées, et passent par le proxy. Donc, ce que vous faites, je pense, à la maiselle, quand vous, vous surfez sur Internet. Donc ça, c'est une, une solution. Mais ce qu'on peut faire et quelque chose qui s'est généralisé par la suite, c'est dire au lieu d'avoir besoin d'un équipement à intermédiaire, eh bien je peux peut-être ici simplement avoir un équipement donc de niveau 3, à voir que c'est un peu plus compliqué que niveau 3, qui va me permettre de passer du monde public au monde privé. Et c'est ce qu'on a appelé donc un NAT pour Network Address Translation. Alors, généralement, c'est NAT PT pour Port Translation aussi. On va voir pourquoi. Alors, donc, le NAT, comment ça fonctionne Et bien, ici, vous voyez, on reprend le, le schéma qu'on avait au tableau, avec des adresses un peu symptomatiques, c'est-à-dire, 128.1.2.3, adresse publique, 192.1.1.1, c'est une adresse, une seule, un slash 32, donc une adresse qui a été donnée au NAT. Donc là, on la donne pas à un équipement intermédiaire. On la donne directement, donc, au, au NAT. Et puis, en interne, ici, je numérote mes équipements avec une adresse publique. Une adresse privée. Donc on envoie un paquet. Alors la machine, l'ordinateur, évidemment, se rend compte de rien. Et lui, émet le paquet comme si c'était une adresse IP normale. Donc, envoie à 10.1.1.1, donc l'adresse source, vers 128.1.2.3. Donc, on utilise après les numéros de port que vous avez au niveau TCP, ici. Donc, un numéro de port source qui a été choisi par la machine, 1, 2, 3, 4, vers le port 80, qui est le service web. Donc, qu'est-ce que va faire le NAT Le NAT va changer ou peut changer l'adresse source. Alors, pourquoi on doit faire ça euh, Pardon, le port source et l'adresse source aussi. Alors, pourquoi on doit faire ça Eh bien, si vous regardez un, une connexion, vous savez qu'elle est identifiée par cinq valeurs. L'adresse de la source, l'adresse de la destination, le port source, le port destination et le protocole. Donc supposons que j'ai la machine 10.0.0.1 qui émet un paquet vers ce serveur. Donc je vais avoir ici 10.0.0.1 qui envoie vers le serveur avec le port source 1234, le port destination 80 et le protocole TCP. Mais au même instant, je peux avoir dans mon entreprise ou chez moi une autre machine, mettons 10.0.0.2, qui envoie vers le même serveur, parce qu'il est populaire, genre Google. Le port source étant choisi localement, eh bien, on peut choisir le même, 1, 2, 3, 4. J'envoie vers 80, le port 80 et TCP. Donc, quand on est du côté interne réseau interne il n'y a pas d'ambiguïté entre ces deux connexions puisque l'adresse source est différente maintenant quand on passe le NAT qu'est-ce qu'on fait eh bien on va changer l'adresse source par l'adresse publique qui nous a été donnée 192.168 non pardon 192.1.1.1 192 .1 .1 .1 .1. Point .1, point .1, point .1. Et dans ce cas-là, nos deux flux, bah, on ne peut pas les distinguer, parce qu'il y a la même adresse source. Donc la seule manière de redistinguer les flux, eh c'est de jouer sur les ports sources. Et au niveau des ports sources, on va en donner, par exemple, deux. ici, 7890, 7891, et donc comme ça, on va continuer à avoir, en regardant ce quintuplet ici, on va avoir donc deux flux différents. Et donc ce que l'on va faire en même temps, évidemment, c'est mémoriser ce changement. Donc on va créer un contexte dans le NAT qui dit que quand j'avais une machine donc 10.1.1 qui envoyait sur le port 1, 2, 3, 4, eh bien, je l'ai transformé, j'ai transformé le port source en 7890. Évidemment, au bout d'un certain temps, je vais avoir un flux qui revient. Donc, on inverse tous les champs. Ici, on voit que le port destination est 7890. Donc, je regarde dans ma mémoire, 7890, eh bien, il faut que je transforme les adresses destination, maintenant, pour mettre l'adressage privé. Et je reviens sur le numéro de port destination initiale. Ah, vous voyez, c'est magique. Parce que ici, euh, j'ai rien changé au niveau de la machine. Donc la machine client, je n'ai rien changé. Elle envoie ses paquets sur le réseau. Ça arrive vers un routeur particulier qui a cette fonction de NAT. Et puis derrière, la machine va voir un dialogue comme si ça marchait bien avec un adressage privé. Donc la machine ignore tous les, les problèmes qu'il peut y avoir, enfin les translations. Pour elle, c'est la machine 128 qui discute avec elle. De l'autre côté du NAT, on a la même vision. C'est-à-dire que la machine, le serveur 128.1.2.3, lui a l'impression de dialoguer avec la machine 192.1.1.1. Donc c'est complètement transparent. Donc, il n'y a pas besoin de configuration spétale particulière. Il y a juste, donc, à utiliser ce, ce boîtier-là. Donc, c'est quelque chose de très populaire, donc, que vous retrouvez chez vous quand vous êtes connecté à la DSL. Votre opérateur vous donne une seule adresse IPv4. Et derrière, eh bien vous pouvez faire un réseau complexe chez vous, il n'y a pas de problème. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est que vous ne devez pas faire plus de 65 536 flux en simultané. Puisque c'est 16 bits pour le port source ou destination. Et donc, on ne peut pas en faire plus que ça. Alors, généralement, vous en avez, dans les meilleurs des cas, 300. L'utilisation de 300 ports. Donc, on a de la marge. Donc, ça, c'est une, une solution qui s'est imposée mais qui peut avoir quelques inconvénients. Par exemple, ici vous avez une machine 200.9.9.9 qui vous envoie un paquet vers le port 7.8.9.0. Qu'est-ce que vous faites Que fait le NAT Non. Enfin, là, on se configure rien. Voilà. Si je prends ce nat là, qu'est-ce qu'il va me faire? Bah, ben, il est bête, ce nat. Il voit un truc à destination de 7890 au niveau du port. Donc, il va appliquer la traduction. Et donc, ici, on va envoyer le paquet vers la machine 10.0.0.1. Alors, est-ce que c'est un bon comportement ou pas de nat Une machine qu'on n'a jamais contactée, qui envoie sur sport. Donc un petit boutonneux qui fait du port scanning sur... Sur, la, sur mon adresse IP et qu'essaye tous les numéros de port et tombe sur ce truc-là. Là oui. Là non, il le jette pas, il l'envoie à la machine. Est-ce que c'est un bon comportement Non. Alors vous n'êtes pas gentil. Ça c'est un comportement de l'internet. C'est-à-dire par exemple. Je mets un serveur DNS, je mets... Évidemment, ça, ça va marcher qu'avec euh, qu de l'UDP, avec du TCP, comme on a déjà ouvert les connexions sur des ports particuliers avec des machines. Si on était en TCP, cette connexion ici serait refusée par le, le client. Par contre, si c'est de l'UDP, par exemple, ici, ça peut être un serveur DNS que je vais interroger, un serveur SIP, où je peux envoyer des requêtes UDP. Et là, ce comportement est logique, c'est-à-dire que j'ai une machine et elle est accessible depuis l'extérieur. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites non, ça c'est pas bien parce que, en fait, vous considérez que le NAT, c'est aussi une manière de protéger des méchants intrus, des méchants attaquants de l'Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a un constructeur qui est à l'écoute de ses clients eh bien, ce qu'on va faire, c'est dire, bah, dans mon contexte, au lieu de ne garder que le numéro de port public que j'avais utilisé, et qui va me servir à identifier les flux, eh bien, je vais garder aussi le serveur avec lequel je dialoguais. Alors, dans le premier cas, donc le cas où on ne garde pas l'adresse du serveur avec lequel on dialogue, on dit qu'on a un NAT conique. Puisque en fait, toutes les connexions qui vont, tous les paquets qui vont vers un numéro de port qui est au niveau du, du NAT vont pouvoir atteindre la machine qui est à l'intérieur. Et dans l'autre cas, donc le cas qui est marqué ici sur le slide, dans lequel on ne peut parler qu'avec une seule machine qui est à l'extérieur, donc on, là on parle de NAT restreint. Donc, on a ces deux comportements possibles, alors qui ne sont absolument pas normalisés. Donc, ce sont des choix au niveau des implémenteurs. Donc, vous avez du mal à savoir quand vous achetez une boîte, une box ou autre, si vous avez un NAT conique ou un NAT restreint d'implémenter. Oui. Non, parce que, en gros, on, pas, on ne sait pas recevoir un seul message devant l'extérieur, mais pour recevoir un message de l'extérieur, il faut que j'ai déjà parlé avec cette machine. Et donc, établi un contexte. Donc, ça, c'est un autre euh, un autre mode de fonctionnement. Alors, dans ce cas-là, si j'ai un autre restreint, évidemment, ici, le paquet sera rejeté. Donc, ça me donne une un sentiment de, de sécurité au niveau de, de mon réseau, parce que je vais bloquer toutes les connexions venant de l'extérieur. Est-ce que c'est bien de bloquer toutes les connexions venant de l'extérieur Oui et non. C'est bien quand c'est un méchant qui vous attaque, c'est pas bien quand vous voulez recevoir des informations d'un gentil. Alors, généralement, on ne sait pas qui est gentil et méchant. Donc c'est euh, le problème.